J'adore ce type. Il s'appelle Jean Rivière. Jean Rivière aime le podcast que vous adorerez écouter tout en vous occupant à faire autre chose. Je vous le recommande fortement parce que, au lieu de gaspiller votre temps bêtement, vous risquez de rater des tonnes d'inspiration de Jean Rivière qui passe sous le pont. La vidéo de Jean Rivière vous est partagée par. Hashtag Partage, la plateforme dédiée aux entrepreneurs en web marketing. Maintenant, vous savez ce que vous devez faire. Cliquez sur le premier lien dans la description pour regarder, pour écouter Jean Rivière. Et puis, likez, commentez, partagez et abonnez-vous à la chaîne. Merci et à demain. Bonjour. Il ne faut jamais laisser le travail d'aujourd'hui pour le lendemain. Ça, c'est une règle à suivre.